Salut, donc moi je m'appelle Quentin Bassila, je suis français. Euh, ça fait 10 ans que je suis au Canada, euh, au Québec euh, particulièrement. Et ça fait un an, bah, presque un an que j'ai rejoint le programme Global Invest. Je l'ai rejoint en décembre 2020. Donc euh, avant de rejoindre le programme, j'avais euh, regardé les vidéos YouTube de Florian. Pendant un an, j'ai suivi Florian sur les vidéos YouTube. Et euh, c'est vrai que c'était du contenu très intéressant. Et euh, bah, au fur et à mesure... Euh, bah, J'avais déjà en tête d'investir dans les immobilier. Mais mon plus grand problème, ma plus grande peur, bah, c'était de me, me planter sur mon premier achat. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner. Et c'est là que bah, j'ai rejoint le programme de Global Invest euh, et que j'ai fait confiance justement à Florian, euh, que je suivais depuis un an sur, euh, sur YouTube. Et euh, pour le moment, je ne suis pas du tout déçu parce que euh, tout de suite après le programme, en fait, un mois après, j'étais directement sur le terrain euh, en train de faire des offres euh, sur, euh, sur des. Bah, potentiel euh, potentiel euh, bien immobilier et euh, j'ai eu mon premier bien à trois rivières euh, au mois de mai 2021 début mai euh, et donc euh, je suis content parce que c'est déjà un cash flow positif et ça m'a fait passer à l'action parce que c'est le plus dur en fait c'est de passer à l'action et je me suis rendu compte que bah, finalement c'est possible et qu'en étant accompagné justement on évite de faire les erreurs et maintenant bah, là je recherche à, à bah, je cherche à continuer à développer mon parc immobilier euh, tout en des, en continuant à découvrir des stratégies, euh, des nouvelles stratégies avec Global Invest et avec enfin, si euh, Qu'est-ce euh, convertent... bah, en fait, que tu conseilles aux gens qui ont peur de censer En fait, ce que je conseille aux gens qui ont peur de se censer, vraiment, euh, bah, c'est bête, mais c'est de se lancer. Parce qu'on va se faire un tas d'idées euh, sur euh, « ok, je vais me planter sur ça » ou euh, « peut-être que le contenu va pas être assez intéressant pour moi » ou « peut-être que… » Que, que le programme dans lequel je me suis inscrit ne euh, va pas, va pas ça, fonctionner ça bah, la, seul, la seule façon de savoir si ça va fonctionner ou non, bah, c'est d'essayer, en fait, et c'est de se lancer. Et euh, c'est sûr qu'en étant accompagné, on a moins de risques de faire d'erreurs, il y a toujours un risque, et l'immobilier c'est toujours risqué, parce que ne faut pas faire n'importe quoi, mais euh, c'est sûr que voilà, le, le, le plus important, c'est le premier pas, c'est-à-dire c'est de se lancer et de faire les choses correctement, et euh, bah, ça, de faire confiance et de se renseigner sur les programmes et sur les personnes euh, avec qui on s'engage, avec qui on s'investit, et puis euh, bah, après voilà, hein, c'est comme tout <rire> et, euh,